Pixie Army j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un type de vidéo que je ne vous ai jamais fait sur la chaîne puisque je vais vous parler de critiques sans spoiler mais Marvel donc c'est la première fois que je le fais je vous en parle surtout parce qu'en fait Ant-Man est mon Marvel préféré avec les tout premiers Spider-Man, donc la première trilogie j'ai eu la chance d'être invitée par Disney à découvrir le film donc je me suis dit que euh, vous aimeriez peut-être avoir mon avis sur le sujet savoir s'il est à la hauteur du premier ou pas du tout et ce qu'une personne qui aime certains Marvel mais pas tous peut penser de ce genre de donc pour vous parler un petit peu de Ant-Man et la guêpe, ce second volet est dans la continuité du premier puisque on retrouve Scott, Hope et Hank qui sont donc du coup les trois personnages principaux. Scott est enfermé chez lui puisqu'il est emprisonné tandis que Hope et Hank sont en train de travailler sur une machine qui leur permettra de faire revenir euh, sa femme et mère donc la guêpe de l'espèce d'univers tridimensionnel dans lequel elle est, je me souviens plus du nom. Si vous vous remémorez un petit peu le 1, vous vous souvenez forcément qu'à un moment, Kot euh, se retrouve bloqué dans une dimension parallèle à cause de sa petite taille et qui réussit à en sortir et en fait c'est ce qui a permis à Hank et à Hope d'avoir le déclic de se dire que peut-être que euh, leur mère slash femme pourrait sortir de là. Le truc qui est un petit peu particulier, c'est qu'en fait entre le 1 et le 2, il faut prendre en compte tout ce qui s'est passé dans le Marvel Universe puisque moi juste avant de découvrir le film, je m'étais refait le premier pour vraiment me tout me remémorer en tête et en fait quand j'ai commencé à regarder le 2 j'ai pas compris ce qui se passait parce que bah à la fin du 1 Hope, Hank et Scott s'entendent extrêmement bien, il euh, n'y a pas de problème entre eux et il n'est pas du tout emprisonné donc je me suis demandé ce qui se passait. Il m'a quand même fallu un petit peu de temps pour comprendre puisque j'ai jamais vu Avengers ou Captain America par exemple. Et en fait, les événements qu'on peut voir sont la conséquence de ceci. Et ça me fait penser à ce que disait une membre de la Pixie Army euh, de façon très juste c'est que Marvel c'est un peu comme, euh, comme une série et qu'il vaut mieux avoir vu tous les épisodes pour bien tout comprendre. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu là l'avantage c'est qu'il y a vraiment plein de références qui sont faites tout au long de l'histoire des flashbacks etc qui vous permettent de comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là dans Ant-Man et la Guêpe et heureusement parce que sinon j'aurais été complètement perdue et je pense que euh, ça m'aurait vraiment dérangé au niveau de l'histoire là c'est compréhensible, le problème c'est que du coup il y a certaines private jokes, euh, certains moments qui font référence à ce qui s'est passé que je ne peux pas forcément comprendre. Donc je ne vous dis pas plus sur l'histoire parce que je veux quand même vous laisser la surprise mais sachez que l'histoire reste quand même assez classique. Malgré tout l'humour est extrêmement présent et encore plus présent que dans le premier. J'ai cru entendre des personnes dire que c'était un petit peu lourd, c'est vrai que l'humour est un peu facile mais pour il fonctionne à merveille et je trouve que ça correspond bien à l'ambiance ce que j'ai le plus apprécié surtout c'est le fait que autant dans le premier c'était pas trop le cas autant là beaucoup plus, je trouve qu'on utilise vraiment toutes les possibilités du costume et du pouvoir de Ant-Man donc euh, tout ce qui est lié à la miniaturisation euh, à différentes situations etc je trouve qu'on s'en amuse beaucoup que ça donne vraiment lieu à de nombreuses péripéties je suis vraiment contente que ça ait été mis en place parce que c'était pas forcément le cas dans le premier film et surtout Hope à cette fois-ci elle aussi un costume et elle est ultra badass comme ça. Autre petit point que je pourrais reprocher c'est l'un des antagonistes que l'on peut retrouver dans l'histoire donc il y en a plusieurs. Il y a le personnage d'Ava euh, qui est un espèce de fantôme que j'adore, je la trouve vraiment très bien développée et je la trouve vraiment très, très intéressante à suivre etc. Moi j'aime quand les méchants sont vraiment développés et là c'est le cas. Le deuxième, Sony il est insupportable. Je pense qu'on n'aurait pas perdu grand chose à le supprimer du film clairement. Côté image, les scènes d'action sont vraiment très nombreuses, elles sont ouf les effets spéciaux les gars, on sent que l'équipe s'est donné à cœur joie d'ailleurs... Euh sur les crédits on peut voir une ligne d'effets de, de, spéciaux longs comme le bras vraiment, je trouve que le jeu d'acteur est encore une fois très très bon, en particulier Michael Douglas qui m'a épaté et je trouve qu'il forme un très beau duo avec Michel Michel Pfeiffer, je ne sais pas le dire mais voilà je pense que vous aurez compris, donc le nouveau protagoniste et je trouve qu'ils ont une très belle dynamique ensemble au final il y a quand même quelques petits éléments de fond que je ne trouve pas top, je pense notamment à cet antagoniste de trop, euh, au fait qu'on euh, peut être un peu perdu dans l'histoire c'est un Marvel qui est sans prétention mais qui est honnêtement à mes yeux assez réussi, c'est ce que j'aime dans un Marvel qui soit pas trop prise de tête, qui ait beaucoup d'humour, euh, que les personnages soient assez développés, donc là j'ai été plutôt satisfaite et pour moi ça reste vraiment dans la lignée du premier Ant-Man, si vous avez aimé le premier Ant-Man son univers, je pense que vous aimeriez celui-ci donc euh, je ne peux que vous le recommander c'est vraiment un film feel good très sympa à regarder cet été et franchement euh, j'aime beaucoup, mais après c'est pas une fan de Marvel de ouf qui vous parle, c'est juste une fan de l'univers de Ant-Man. Le dernier conseil que je peux vous donner c'est de rester vraiment à la fin, les fans de Marvel le savent mais il faut vraiment rester pour les scènes post-génériques, cette fois-ci il y en a deux la deuxième est plus anecdotique mais la première est vraiment nécessaire donc vraiment restez jusqu'au bout et vous m'en direz des nouvelles voilà ma pixie army, j'espère que cette vidéo vous aura plu cette vidéo critique n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez mon avis sur plus de marvel et pourquoi pas star wars un jour quand je m'y mettrai si vous avez vu le film ou que vous avez aimé le premier ant-man n'hésitez pas à me le dire dites moi aussi dans les commentaires quel est votre marvel préféré je verrai peut-être que celui qui a le plus de commentaires euh, je le regarderai si je ne l'ai pas vu ça pourrait être sympa en attendant n'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir à partager la vidéo à commenter et surtout à vous abonner et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime